je m'abandonne à toi esprit de Dieu ce soir je m'abandonne à toi je m'abandonne à toi conduis-moi conduis-moi mets dans ma bouche les paroles que tu veux que je donne à tes enfants Saint-Esprit ce soir visite chaque personne qui va se connecter et visite également chaque personne qui va écouter plus tard cet audio Saint-Esprit visite-moi ce soir Saint-Esprit conduis-moi ce soir Saint-Esprit viens prendre la place qui te revient sur cette plateforme ce soir. Saint-Esprit, de prendre la place. ya konta. Saint-Esprit, vient prendre la place, qui te revient sur cette plateforme ce soir. Alléluia. Miséricorde, insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absurde, un si grand coupable et mes péchés oubliés. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner Absoutre, un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, je viens à toi tel que je suis ce soir. Je viens à toi, papa. Jésus, je viens, je viens à toi tel que je suis. Prends moi, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Papa Yahweh. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Alléluia. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi loin de ta face, provoquer ton sein courroux, fermer mon cœur à ta grâce, blesser le tien devant tous. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh, Jésus, à toi je cède.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 Rends-moi! Alléluia! Gloire à Jésus! Adorateurs, adoratrices, shalom! Bienvenue sur la plateforme d'adoration et de prière. Bienvenue surtout devant le trône de l'éternel. Bienvenue surtout devant le trône de Papa Yahweh. Bienvenue là où les adorateurs et adoratrices se retrouvent pour rendre gloire, pour rendre hommage, pour glorifier le nom de l'éternel. Bienvenue, enfants de Dieu. Bienvenue là où chacun vient prendre sa part, parce que chacun vient là où le Seigneur aime. Le Seigneur aime l'adoration, il aime la louange. Bien-aimé, bienvenue là où le Seigneur te réserve des choses merveilleuses parce que tu es venu l'adorer. Alors ce soir, dispose-toi pour adorer Papa Yahweh. Bien-aimé, ce soir, dispose-toi pour prendre vraiment ta part dans la présence de l'Éternel. Ce soir, je t'en supplie, ne m'écoute pas. Ce soir, n'écoute pas la voix de Georgette. Mais cherche plutôt la voie du Saint-Esprit. Cherche la voie du Saint-Esprit. Nous sommes venus dans la présence de l'Éternel et nous sommes convaincus que le Seigneur nous a acceptés tels que nous sommes. Nous sommes venus dans la présence du Seigneur. Nous sommes convaincus que Dieu, c'est lui qui pardonne les péchés, on va dire impardonnables, selon la, la, la justice des hommes. Dieu pardonne ce qui est impardonnable et son sang nous a lavé pourvu que nous reconnaissions simplement que nous sommes devant notre papa et que nous avons fait des choses qui ne nous honorent pas. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu, tu es un Dieu qui accepte et qui pardonne ce que les hommes, les êtres humains trouvent impardonnable. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Bien-aimé, dis avec moi Seigneur merci, merci de m'avoir lavé. Merci de m'avoir sauvé. Merci Seigneur, merci éternel mon Dieu de m'avoir purifié, de m'avoir justifié et de me donner, de me faire la grâce ce soir d'être dans ta présence. Merci Seigneur, toi qui me donnes l'opportunité d'être ce soir dans ton intimité. Merci Seigneur, parce que nous sommes devant ta face. Et nous savons que nous ne sommes pas venus devant ta face en vain. Merci, Yahweh Jiré. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous conduis ce soir. Gloire et honneur te soient rendus. Merci, Seigneur. Ô oh, Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi une citadelle.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 car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô oh Seigneur, mon Dieu, merci. Bien-aimé, est-ce que tu peux vivre ce cantique pendant que tu le chantes? Est-ce que tu peux vivre ce cantique et montrer au Seigneur que tu, tu te sens tranquille auprès de lui? Ô oh Jésus, ô oh Seigneur, mon âme est tranquille.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 Je chanterai ton nom, Seigneur, je m'engage à te glorifier, oh Jésus, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, oh Seigneur, mon Dieu, merci.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 Je chanterai ton nom, Seigneur, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je t'adorerai, Jésus, toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Seigneur, je chanterai ton nom tout le toute ma vie. Seigneur, je veux t'adorer toute ma vie. Seigneur, je veux te glorifier, te magnifier toute ma vie oh, quelles que soient les tribulations Quelles que soient les circonstances Moi, je veux continuer de t'adorer Seigneur, parce que c'est toi qui me délivre de mes ennemis Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur, que je ne serai plus humilié C'est par ta grâce, Seigneur, que je séché mes larmes Parce que tu es Dieu En dehors de toi, il n'y a point de Dieu Tu es le seul, tu es le véritable Je te bénirai toute Ma vie Jésus, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô oh Seigneur, mon Dieu, merci. Reçois la l'adoration.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 tu, Seigneur, Emmanuel, Seigneur Emmanuel, Tu es le Dieu qui est toujours avec nous. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Est digne, Tu, Seigneur, Emmanuel, je veux n'être qu'à toi.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 Digne tu Seigneur Emmanuel. Oh merci Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, Seigneur, d'un cœur que tu as sauvé. Reçois l'adoration d'un cœur que tu as consolé. Reçois l'adoration d'un cœur que tu as béni. Reçois l'adoration d'un cœur à qui tu as parlé. Reçois l'adoration Seigneur d'un cœur, d'un enfant qui tu as fait des promesses et qui croit que tu es le Dieu véritable et qui croit que tu es l'unique, qui croit qu'en dehors de toi il n'y a point de Dieu. Alléluia, merci Seigneur ma consolation. Merci Seigneur toi qui as séché mes larmes. Merci éternel mon Dieu toi qui mets en moi la paix. Seigneur mon Dieu, merci pour ta paix qui m'habite. Merci Seigneur mon Dieu pour ta joie qui m'anime. Merci Seigneur, reçois mon adoration ce soir. Reçois mon adoration ce soir, bien aimé. Bien aimé, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais dis à l'Éternel de recevoir ton adoration. Oh, dis à l'Éternel aujourd'hui de recevoir ton adoration. Parce qu'il est présent sur cette plateforme. Alléluia, gloire à l'Éternel. Gloire à toi Jésus. Bien aimé, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, au chapitre 18, si quelqu'un peut l'écrire, Genèse, chapitre 18, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Genèse, chapitre 18, verset 1 à 3. Je lis la parole. « L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. » Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Alléluia, bien aimé. La parole de Dieu dit que Abraham était assis et il y a trois personnes qui sont venues devant Abraham. Bien-aimés, trois personnes viennent devant Abraham et Abraham court, il se prosterne devant ces trois personnes. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Bien-aimé, comment il a fait pour savoir que c'était le Seigneur qui était venu en Père, Fils et Saint-Esprit Trois personnes arrivent et Abraham tout de suite sait que c'est le Seigneur qui est venu devant lui. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de ton serviteur. » Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que là où tu te trouves, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Alors, fais comme Abraham. Abraham a reconnu le Seigneur parce qu'il avait une relation particulière avec l'Éternel. Il avait une relation, il était l'ami de l'Éternel bien aimé. Parce que dès qu'il a vu ces trois personnes, il ne les a pas vues en trois personnes. Il a vu son Seigneur et la parole de Dieu dit qu'il s'est prosterné. dit, ne passe pas loin de moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce soir, j'aimerais t'inviter à, à parler comme Abraham. à dire, Seigneur, je suis venu sur cette plateforme ce soir. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de moi. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de moi ce soir. Je suis venu ce soir pour t'adorer. Je suis venu ce soir à ta rencontre. Je ne je suis pas venu rencontrer georgette je suis venu te rencontrer au roi de gloire Saint esprit je suis venu à ta rencontre ce soir oh je t'en supplie oh ne passe pas loin de moi ne passe pas loin de moi, oh je suis venu parce que cette plateforme, c'est ta plateforme, c'est là que tu te trouves, nous sommes devant ton trône et nous venons ce soir, ne passe pas ne passe pas loin de moi, tu connais ma situation, tu connais l'état de mon cœur, ne passe pas loin de moi Seigneur, je t'en supplie, ne passe pas loin de moi, je veux trouver grâce à tes yeux ce soir, je veux trouver grâce à tes yeux ce soir, Seigneur je veux trouver grâce à tes yeux ce soir parle à mon âme ce soir, Seigneur parle à mon âme ce soir, ne t'éloigne pas de moi. Je suis venu pour toi. Je ne suis pas venu pour les êtres humains. Je ne suis pas venu pour les personnes qui sont connectées, mais je suis venu pour toi, Seigneur. Oh, visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Reste avec moi ce soir. Parle à mon âme. Parle à mon cœur. Réjouis mon cœur ce soir, parce que je suis là pour toi. Parle à mon âme, au roi de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, mon Dieu, que c'est toi qui peux tout. Je reconnais que tu es bon. Je reconnais que tu es bonté, Seigneur, mon Dieu. Oh, ne change pas pas. Que ta bonté se multiplient chaque matin. Oh Seigneur, depuis la création, tes bontés n'arrête pas de se multiplier. Oh Roi de gloire, comment te dire merci? Comment te dire merci, au oh, Roi de gloire? Merci Seigneur. Tes bontés ô éternel ne sont pas épuisées. Oh Jésus. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Bien aimés chaque matin, quand nous ouvrons les yeux, les bontés de l'éternel sont disponibles pour nous. Elles se renouvellent chaque matin. Si Dieu te fait grâce d'ouvrir les yeux le matin, de respirer le matin. Ces bontés sont pour toi. Tes bontés, papa, ô éternel, ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin merci Seigneur tes bontés ô éternel, ne sont pas épuisées tes compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent chaque matin, elle se renouvelle. Chaque matin, tes bontés, Yahweh, ô éternel, elles ne sont pas épuisées. Tes compassions. Elle se renouvelle chaque matin Elle se renouvelle chaque matin Bien-aimé, si la bonté de l'éternel se renouvelle chaque matin, à ton avis c'est pour qui? Elle se renouvelle chaque matin pour nous elle se renouvelle pour toi et pour moi. Elle se renouvelle pour toi qui crois en Lui. Elle se renouvelle pour toutes les personnes, même que le Seigneur a envie d'envoyer à Lui. Elles sont disponibles. Tes bontés, oh éternel, ne sont pas épuisées. Tes compagnes. se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Mon Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Mon Dieu, tes bienfaits tes bienfaits sont infinis. Je te glorifie Seigneur. Je te bénis toujours. Je te chante Alléluia. Mon Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Alléluia. Mon Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Dis encore bien aimé, Mon Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. Est-ce que tu peux dire avec moi? Mon Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis. bien aimé, disons-le encore. Mon Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits,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 Moi, je peux reconnaître la bonté de Dieu parce que Dieu est celui qui me console au quotidien. Dieu est celui qui me console. Dieu est celui qui a séché mes larmes. Dieu est celui qui me, qui me, qui me fait espérer en l'avenir. Dieu est celui qui met à mon cœur Oh, sa grâce et qui me, qui me prouve chaque jour qu'il a quelque chose de grand pour ma vie. Dieu est celui qui me donne le souffle de vie. Dieu est celui qui fait que j'ouvre les yeux le matin, que je respire le matin, que je peux parler le matin. Dieu est celui qui me fait la grâce de venir l'adorer sur cette plateforme. Dieu est tout pour moi, bien-aimé. Dieu est tout pour moi. Et c'est pourquoi je peux dire mon Dieu, tes bienfaits, tes bienfaits sont infinis.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 Je te chante Alléluia Mon Dieu, tes bienfaits Tes bienfaits sont infinis Bien aimé, j'ai envie de, de lui dire ça dans ma langue Permettez que je le lui dise dans ma langue Alléluia -il, ma huaïva, oh, Jésus oh, Baleo Ma oh, Jésus, ma wei va oh. ma oh, Jésus, ma wei va oh. ma oh, Jésus, ma oué oh. bien aimé, je suis en train de le saluer, je suis en train de lui dire merci, je suis en train de, de, de, de, de lui dire, Seigneur, je te salue, je te. Oh Seigneur, je veux te dire merci aujourd'hui. Ma oué va, oh, Jésus, ma oué va oh. Ma waïva oh Jésus ma waïva oh Zinébé créant les bêtes ma oh Seigneur je te dis merci pour le bien que tu m'as fait pour pour la pour ta bonté dans ma vie Ma waïva oh Jésus ma waïva oh Ma waïva oh Jésus ma waïva oh Zinébé les bêtes oh Merci merci adorateur Renault pour ce cantique que tu que tu as que tu as conçu et qui est tu mes lèvres depuis quelques jours ma oué il va oh jésio ma way il oh ma oué il va oh ma ma oh fouane bali ma oué il va oh en l'évent ma oué Zinebe ou en l'évent ma oué My mawe way, oh my way, my way, oh my way, my way, oh my way, my way, oh my way. Zinavekwe aleve, my way Jesus, mawe Mawe ba o papa o, mawe ba o, mawe ba o antio mawe ba o, mawe ba o kakri ba le mawe ba o, mawe ba o fane ba le o mawe ba o, zinebe kray alebe mawe ba o, zinebe kray alebe o mawe o. Ze never cry my My papa, my way bow. My way lago, my way bow. My way o, Yammyo, my never my never cry Jésus, m'awe Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, bien aimé, nous allons encore prendre la parole de Dieu, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Alléluia. Genèse, chapitre 18, verset 16. À 18. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 18 verset 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. « Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alléluia. Bien aimé, l'Éternel dit au verset 17, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Bien aimé, ça veut dire qu'Abraham était arrivé à un niveau de relation avec le Seigneur où l'Éternel, non seulement il demande son avis pour beaucoup de choses, mais il dit qu'il ne peut pas lui cacher les choses qu'il veut faire. Bien aimé, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans cette relation avec l'éternel Est-ce que notre niveau de relation avec l'éternel est arrivé à ce stade où Dieu dit, est-ce que je vais cacher quelque chose à Annie Est-ce que je peux cacher ce que je vais faire à Micheline Est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à Laurette Est-ce que je vais cacher ce que je vais faire Est-ce que je vais le cacher à Sophie Est-ce que je vais le cacher à à, à, à, à, à Brigitte est-ce que je vais le cacher à Angelina? Est-ce que je vais le cacher à Sophie Est-ce que je vais le cacher à Micheline Est-ce que je vais le cacher à Béa Bien aimé, est-ce que l'éternel va te le cacher Parce que l'éternel dit, et il continue pour dire, « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. » Bien aimé, je crois que cette parole est valable pour moi ce soir. Je crois que cette parole est valable pour moi. Dieu nous veut dans son intimité. Dieu nous veut dans son intimité. Il a fait d'Abraham son ami parce que c'est à un ami qu'on ne cache pas les choses. Il y a eu même des passages dans la Bible où avant de faire quelque chose, il a dit à Abraham, Abraham, voici ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses, bien aimé? Abraham était l'ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Pendant qu'au départ, si vous voyez plus haut, il a dit, il, il s'est présenté comme un serviteur. Mais Dieu change la relation entre lui et puis Abraham. Parce que qu'il a quelque chose sur la vie d'Abraham. Il a il a déposé une notion sur Abraham. Il a dép, il a confié une mission grande pour l'humanité à Abraham. Et il a décidé d'en faire son ami. Donc il ne lui cache plus rien. Il ne lui cache plus rien. Bien-aimé entre dans l'intimité de l'éternel. De telle sorte que l'éternel, avant de faire quelque chose, il t'informe parce que vous êtes ami. Parce que vous êtes ami. Parce qu'il a quelque chose de grand pour toi. Et là où je suis rassuré. Par rapport à ça, c'est que quand on prend le livre de Jean, Jean chapitre 15, verset 15 à 16. Jean chapitre 15, verset 15 à 16. Je vais lire la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 15 à 16. Est-ce qu'on peut l'écrire sur la plateforme? Alors, je lis Jean chapitre 15, verset 15 à 16. Jésus dit, Alléluia, je ne vous appelle plus serviteur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 mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bien aimé, nous sommes dans la grâce. Alléluia. Dieu a établi une relation avec le Père de la foi qui est Abraham. C'était Abraham est devenu son ami. Il dit, est-ce que je vais lui cacher ce que je veux faire? Et quand Jésus arrive, il vient confirmer ce que Dieu a dit à Abraham. Il vient confirmer, bien aimé, par la foi, tu es devenu enfant de Dieu. Par la foi, tu es devenu disciple de l'éternel. Tu n'es pas seulement serviteur. La parole de Dieu dit, Jésus dit, je ne t'appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Bien aimé, est-ce que ce soir tu te considères comme l'ami de Jésus Est-ce que tu te considères comme l'ami du très haut Bien aimé, est-ce que ce n'est pas merveilleux Est-ce que ce n'est pas une grâce Alléluia Est-ce que ce n'est pas une grâce Alléluia, et il dit quelque chose de merveilleux au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Bien-aimé, tu es béni, tu es élevé. Tu es dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi-même qui as dû aller chercher « Est-ce que tu peux être mon camarade ?»« Jésus, je veux être mon ami. »« Jésus, c'est-à-dire que moi-même, là, j'aime comment tu es ami avec, euh, avec Sophie, euh, donc je veux être ton ami. » Non, non, non. Il dit « Ce n'est même pas toi qui l'as choisi. » C'est lui qui t'a choisi et qui t'a établi. Alléluia. Et il termine en disant « Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc ce soir, si tu es sur cette plateforme, bien aimé, tu es l'ami de Jésus-Christ. Tu es venu adorer celui qui est ton ami. Et il dit que tout ce que tu vas demander au Père en son nom, il te le donne. C'est la parole de Dieu pour toi ce soir. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur, mais ce soir, la parole de Dieu dit ce soir, ce que tu vas demander au Père au nom de Jésus, il te le donne. Parce que tu es rentré dans une autre dimension avec Jésus. Tu n'es plus la servante de Dieu seulement, tu es l'ami de Jésus. Et il dit, c'est lui qui t'a choisi. Il dit, c'est lui qui t'a choisi. De la même façon qu'il avait choisi Abraham comme son ami. Au point où il disait, il ne peut pas cacher des choses à Abraham, de cette même façon, Jésus dit, ne te cache plus rien. Parce que tout ce qu'il devait te faire connaître, tu l'as déjà appris. Il t'a dit, il te donne le pouvoir. Il te dit, alléluia, il te dit que son sang va couler et son sang a couler pour toi. Il te dit que par ce sang-là, tu es devenu cohéritier dans le royaume. Et il dit, alléluia, et l'Éternel dit que, c'est lui qui t'a choisi et qui t'a établi Parce qu'il veut que tu ailles partout Et que tu portes du fruit Et que ce fruit demeure Afin que tout ce que tu demandes au Père en son nom Il te le donne Alléluia Bien aimé ce Jésus là Moi ce soir ce que j'ai envie de faire c'est de l'adorer Parce que je suis son ami Alléluia Jésus est mon ami Jésus est mon ami Jésus est mon ami Jésus est mon ami Jésus est mon ami Jésus est mon ami Je lui donne tout mon cœur C'est lui qui nous a choisis C'est lui qui nous a établis Bien aimés, nous n'avons pas eu des fois à faire Ce n'est pas parce que nous sommes plus méritants que d'autres c'est par pas plus grâce Jésus est mon ami Il est mon ami Jésus est mon ami Jésus est mon ami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 Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Alléluia. Bien-aimé, tu es ami de l'éternel. Prends-toi au sérieux. Tu es ami de Jésus. Prends-toi au sérieux. Alléluia. Tu es son ami. Quitte le rang des serviteurs uniquement et prends la position d'enfant de Dieu, d'ami de Dieu. Il ne dit même pas frère. Parce que dans une famille, vous pouvez être frère. Tout le monde est frère. Vous n'avez pas choisi. Mais... Être ami, c'est autre chose. Quelqu'un qui rentre dans ton intimité, c'est autre chose. On peut être frère sans être ami. Et Jésus nous, nous fait passer, en plus d'être ses frères, ses cohéritiers, il dit, vous êtes ami, donc je vous permets d'être dans mon intimité. Et tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous le donne. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.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 Oh, dis en quoi l'éternel. Tu, tu, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Yahweh Alpha Omega. Omega. Tu es Yahweh, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier. À part toi, il n'y a point de Dieu, tu es Yahweh. Ton nom est infiniment grand, tu es Dieu des dieux, tu es le roi de gloire. Personne ne peut se présenter devant toi et dire qu'il est aussi Dieu, parce que devant toi, il n'y a point de Dieu. Aucun ne peut tenir devant toi. Et toi, Seigneur, tu nous fais la grâce de nous désigner comme tes amis. C'est ceux qui rentrent dans ton intimité, qui parlent avec toi, à qui tu parles, que tu, vas, que tu préviens de ce que tu vas faire, à qui tu oses, oh Seigneur mon Dieu, avec qui tu communiques, avec qui tu converses. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Tu es le commencement et tu es la fin. Tu es le premier et tu es le dernier. À part toi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre dieu Alpha Oméga à part toi il n'y a point d'autre dieu Alpha et Alpha Oméga Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu véritable. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu consolateur. Tu es l'unique. À part toi. « Il n'y a point d'autre Dieu, tu es le Dieu qui bénit, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu, tu fais de moi ton ami, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu,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 Un autre Dieu. Oh Seigneur, qui peut dire que tu n'es pas Seigneur Qui peut dire Seigneur mon Dieu Qui peut dire que toi tu as lutté pour être Dieu Tu es Dieu. Tu es Dieu Seigneur et personne ne peut douter de cela. Personne, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en toi, ils disent je ne crois pas en Dieu ou ils disent Dieu n'existe pas. Alors je leur demande pourquoi tu dis Dieu dans ce cas S'il n'existe pas, pourquoi tu dis Dieu D'où tu as enlevé ce nom Dieu, tu existes et on ne peut pas faire autrement. Tu étais là avant le commencement. C'est toi qui as initié le commencement. Tu étais là et tu seras là. Seigneur, mon Dieu, tout passera, mais ta parole ne passera pas. Ta parole ne passera pas. Oh Jésus, que ton nom soit élevé. Gloire à ton nom, oh Jésus. Louange à toi, étoile brillante du matin. Louange à toi, oh roi de gloire. Merci Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu, Seigneur, et ma Dieu Reçois la. Don Emmanuel, gloire à ton nom Jésus. Que Seigneur, Ce soir, Ce soir, mon Dieu, je veux manifester mon amitié avec toi. Seigneur, je veux entrer dans ton intimité. Seigneur, libère-moi de tout fardeau qui m'empêche d'entrer vraiment dans ton intimité. Seigneur, mon Dieu, je veux vivre notre amitié. Je veux vivre notre amitié au grand jour. Oh Seigneur, je veux montrer à qui veut l'entendre, que tu es mon ami. Car part toi, il n'y a point de Dieu. Et je veux continuer de t'adorer parce que tu es majesté, parce que tu es majesté. Majesté. Tu es le Dieu au-dessus des cieux. Tu es le Dieu sur la terre. Tu es le Dieu de l'univers. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infini. des cieux que ton nom est infiniment grand bien aimé si tu peux le dire avec moi de tout ton cœur ton nom est infiniment grand ton nom est infiniment grand que ton nom est infiniment grand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 que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, ton nom est infiniment grand. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout nous fléchit. Au son de ta voix, que tu es le dieu qui garde l'alliance il n'y a point d'autre que toi ton nom est Jéhovah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 que toi. Alpha et Omega, je dis, il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élysée. Que toi, Dieu qui, qui d'Alliance, l'alliance, il n'y a point d'autre que, que toi, toi. Alpha et Omega, Dieu, oh, il n'y a point d'autre que, que toi, ton nom est Jehovah, Yahweh, ton nom est Elohim, je l'ouvre fléchis au sang conte le sabbat ori baya conte chez que de contelod rek de bos Dieu qui garde l'alliance j'ai dit il n'y a point d'autre que toi alpha omega papa il n'y a point d'autre que toi seigneur tu es bon seigneur tu es grand il n'y a point d'autre que toi. C'est l'alliance Seigneur mon Dieu que tu as établie depuis des siècles et des siècles qui me permet aujourd'hui d'être devant ta face avec mes frères et sœurs, Seigneur pour t'adorer. C'est cette alliance qui fait éternel, mon Dieu. Cette alliance par le sang de Christ qui fait que nous pouvons venir nous prosterner devant toi oh Dieu. Qui fait que nous pouvons nous approcher de toi. Qui fait que nous pouvons dire que nous sommes amis avec toi oh Père. Parce que c'est ce que ta parole nous a permis de faire. Oh Jésus merci pour l'amitié que tu nous as Merci pour cette amitié, merci de nous avoir choisis, merci d'avoir fait de nous tes intimes. Gloire et honneur te soient rendus, louange à toi. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Oh Jésus, tu es bon Papa Yahweh, oh Dieu des Hébreux, mon roi des rois. Tu es bon mon Papa Yahweh, oh Dieu des hébreux, mon roi des rois.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 Seigneur, parle en ma faveur ce soir. Parle en faveur de tes enfants. Parle en faveur de tes adorateurs et de tes adoratrices. Parce que quand tu parles, tout fait silence. Quand tu ouvres la bouche, quand tu décides de te lever, ô oh, roi de gloire, personne ne peut résister devant toi. Tout se disperse en notre faveur. Ô oh, Seigneur, merci. Nous t'invoquons ce soir. Parle en notre faveur. En toutes circonstances. Seigneur, viens passer dans notre situation. Parce que quand tu passes, tout fait silence. Viens passer dans notre situation. Viens Passer dans nos circonstances, viens passer dans nos vies ce soir, oh Dieu, et que tout fasse silence. Tout ce qui nous fatiguait, que tout cela fasse silence. Tout ce qui nous accusait, tout ce qui élevait la voix contre nos pères, que tout fasse silence, viens passer dans nos situations. Tu es bon, Papa Yahweh. Oh, tu es le Dieu des Hébreux, tu es mon roi des rois. Quand tu passes, tout fait silence.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 Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, oh Yahweh, Jésus, Mes s'élèvent vers toi, Jésus, devant toi je me prosterne, Jésus Ma voix se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh, Jésus, mon âme se lève vers toi ce soir. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus. Oh,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 Oh, que serais-je sans toi, mon papa? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis anéanti sans toi. Oh, que serais-je sans toi, mon ami? Que serais-je sans toi?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 Oh Jésus, Jésus, ma voix se lève vers toi, pour t'adorer, Jésus, devant toi je me prostère, oh Jésus, mon cœur se lève vers toi, Je ne bouge pas quand de quoi Jésus, oh mon cœur se lève toi, Jésus. Devant toi je me prostère, Jésus, mes mains se lèvent toi. Je me foule comme ma chère, ma ma compte. Je Mon âme se révèle toi. Ce soir, j'ai envie de te dire Majesté, j'ai envie de glorifier ton nom, père. Ben. Oh Jésus, sans toi je ne suis rien, sans toi je suis perdu, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, quand je vois d'où je viens avec toi, quand je vois ce qui s'est passé il y a des semaines, il y a quelques mois, quand je retourne en arrière et que je me vois aujourd'hui, Seigneur, vain qui règne À qui règne, Seigneur Tu es mon Dieu. Oh, tu es tout pour tu as toute ma vie. Et de toutes les façons, tu demeures sur ton trône Et quand tu te lèves, tu te lèves pour moi Je te dis merci, je te rends toute la gloire Ce soir mon âme veut te dire Alléluia, à toi la majesté À toi la majesté Gabio Osio. Gabio Osio. Gabio osio. Cambió oh -o. Cabio, oh -o. Cabio, oh cabio, oh à toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté, requebaucha, à toi la majesté, à toi la majesté, à toi la majesté, si, oh, Jésus, oh, dit, oh, oh, oh, oh, oh, oh. je peux te demander des comptes pour quelque chose Seigneur quand tu as fait quand tu as permis que quelque chose arrive là tu es la majesté tu es celui qui décide tu es le dieu souverain Kabio Osiyo Kabio Osiyo Kabio Osi Kabio Osiyo Cabio, oh, sí, oh c'est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 à Toi, la majesté, à toi, la majesté, à toi, la majesté, à toi, la majesté, à toi, majesté. À, oh, Jésus, majesté, Kabilo, aussi oh, oh. Cabio, oh si, oh. Cabio, oh, oh, si. Si. Oh, cabio, oh si. Oh, cabio, oh si, oh. Cabio, oh si, oh. Cabio, oh si à toi la majesté, à toi la gloire, à toi l'honneur, oh, à toi la majesté, Jésus, à toi la majesté, à toi la majesté, Seigneur, quelles que soient les circonstances, le trône est à toi, tu es sur ton trône, oh, tu es sur ton trône, et les anges te louent, les anges te louent, l'univers te loue, la création te loue, la création chante tes louanges, Seigneur, chaque matin, chaque matin, dans chaque élément de la nature, de la création, oh Seigneur, il y a des sujets de louange. il y a sujet d'adoration. Merci au roi de gloire. Merci au roi de gloire. Seigneur, chaque matin, les oiseaux qui ne moissonnent ni ne, nous ne saines, se mettent à chanter. Et je suis convaincu que dans leur chant, Seigneur, ils sont en train oh, de te rendre gloire, de te dire que tu es la majesté, de chanter à, la, à, ta, à ta création, de chanter à ton œuvre. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. À toi, la majesté. À toi, la majesté. À toi, la majesté. À toi, la gloire au oh, ressuscité. À à toi la gloire, oh, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la louange, à toi la magnificence, alléluia, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, oh lion de la tribu de Judas, mon âme te loue ce soir, mon âme te magnifie, mon âme te glorifie, alléluia, oh Jésus, qui peut se comparer à toi, Jésus comment ne pas te magnifier, comment ne pas t'adorer, toi qui es avec moi à chaque instant, toi toi qui es mon Emmanuel, toi qui ne me quittes jamais, toi qui ne quitte jamais tes enfants, toi qui n'abandonne pas ceux qui t'adorent, Alléluia Seigneur les gens peuvent parler, les circonstances peuvent crier, mais toi Seigneur quand tu parles, chaque circonstance se tait parce que c'est ta volonté qui s'accomplit merci Seigneur parce que je sais encore une fois ce soir, que ton amitié avec nous, ton intimité avec nous Seigneur mon Dieu, nous est profitable c'est pour ta gloire, mais c'est pour Seigneur c'est pas pure grâce que tu nous l'accordes. et je sais Seigneur, si tu es présent dans nos situations, c'est parce que ta gloire se manifeste, ta gloire se manifeste, ta gloire se manifeste, ta gloire se manifeste au nom puissant de Jésus, louange à toi, ô oh Dieu fidèle, louange à toi, Dieu d'éternité en éternité, louange à toi, mon papa, louange à toi, mon papa, louange à toi, mon ami, honneur à toi, mon ami, gloire et honneur soient pour toi, Alléluia, béni sois-tu éternel, louange à toi, Seigneur, merci Seigneur, merci au roi de gloire. Alléluia, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Et je vais terminer, Seigneur mon Dieu, par ce cantique que tu me mets toujours à cœur, par lequel j'ai commencé. Ô oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle.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 Oh Seigneur, mon Dieu, merci, je te bénirai, Jésus, toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, au oh Seigneur. Mon Dieu, merci. Merci Seigneur pour ce moment que tu as encore rendu possible ce soir. Merci pour cette heure divine d'adoration que nous avons passée avec toi. Merci Seigneur. Bien aimé, ce que j'ai à cœur de te dire, dispose ton cœur parce que Dieu veut te parler personnellement. Dispose ton cœur. C'est valable pour toi, c'est valable pour moi-même. Parce que c'est ce que je ressens à l'instant au moment de terminer ce moment. Dieu veut te parler. Dispose ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Parle avec lui dans ton intimité. Parle avec lui tout seul. Vous êtes amis. Dieu te permet d'entrer dans son intimité. Il veut parler à ton cœur. Il veut dire quelque chose à ton cœur. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais toi, tu sauras parce que ton Dieu te parlera personnellement. Que le nom de l'éternel soit béni dans ta vie. Que le nom de l'éternel soit béni dans nos vies. Que la gloire de Dieu continue de rayonner. Merci Seigneur parce que tu nous fais entrer dans ton intimité. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur que tes enfants tes enfants, tu les bénis ce soir. Tu les bénis. Je te vois en train de les bénir. Je te vois en train de les bénir. Je te vois en train de les bénir. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, mon Dieu, nous, nous, nous rentrons dans ton intimité. Ta parole dit que tout ce que nous allons demander au nom de Jésus-Christ nous sera accordé. Bien aimé que ce soit ta part ce soir, parce que c'est ce que Dieu me met à cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen.